Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Nous allons aujourd'hui dans cette petite vidéo vous présenter quelques éléments clés relatifs à la gestion des ressources et la gestion des droits d'accès avec les security levels. Tout ceci se situe dans l'administration Autotask au niveau Admin, Feature and Settings, Ressources et Users. Si vous voulez accéder à l'ensemble des ressources qui ont été déclarées dans votre application, vous cliquez sur ressources et users, vous retrouvez la liste de toutes les ressources créées dans l'application. Alors nous sommes sur une version de démonstration donc il y en a un certain nombre. À noter que vous retrouvez les ressources, nom, prénom, le département par défaut, les niveaux de sécurité, les emails de chacune des ressources, leur location, la dernière activation et la date de dernière activation. A noter que par défaut vous accédez à l'ensemble des ressources qui sont actives. Si vous voulez accéder aux ressources qui sont inactives, vous devez changer le filtre en haut à droite. Si vous souhaitez désactiver une ressource, c'est très simple, vous positionnez sur une des ressources, vous faites un clic droit. Et vous désactivez la ressource. Si vous voulez désactiver plusieurs ressources il vous suffit de les cocher clic droit inactivate selected ressources. À savoir point important une ressource créée n'est pas supprimable si un collaborateur est amené à quitter votre entreprise il vous faudra procéder impérativement à la désactivation de la ressource. Si cette ressource est remplacée par un nouveau collaborateur qui vous rejoint, une petite astuce consiste à réaliser une copie de ressources. Vous partez de la ressource source, vous en faites une copie pour avoir la ressource cible. L'intérêt de ce petit assistant est que vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de configurations préétablies, notamment la configuration des permissions et des options qui sont ici, la configuration dans l'onglet HR, Human Resources, la configuration dans Approvers, et la configuration de toutes les associations, euh, puisque un certain nombre sont nécessaires par défaut. Donc vous retrouvez notamment toutes les affectations aux queues du service desk et au rôle du service desk. A noter que dans l'onglet HR, je le rappelle, un élément important est à configurer si vous voulez avoir des informations pertinentes sur la rentabilité de vos contrats. Ce sont les coûts chargés de vos ressources par profil ou dédiés à chacune de vos ressources. Donc vous avez ici la liste de vos ressources. Ces ressources, vous pouvez euh, gérer euh, des informations relatives à leur mode de connexion. Tout d'abord, euh, il y a quelques options configurées dans les system settings qu'il est important de connaître. Pour ce faire, nous allons aller donc dans les system settings qui se retrouvent dans Application Wide Features, System Settings site setup et vous allez retrouver notamment la nécessité de configurer un password de Durcy et l'autorisation laissée ou non aux utilisateurs de modifier leur mot de passe. Vous allez également configurer le nombre de connexions en échec maximum que vous autorisez avant de verrouiller le compte si je reviens sur mes ressources prenons l'exemple de la ressource assistante ici j'édite ma ressource onglet sécurité la ressource est active, vous pouvez éventuellement déverrouiller la ressource si vous êtes administrateur en décochant l'option qui est ici. Et puis si cette option est activée, la personne n'aura pas la possibilité de demander un reset de son mot de passe euh, sur son interface de connexion. Vous voyez ici que j'ai configuré l'authentification double facteur. Dès que vous cochez cette option, par défaut, la personne se connectera en double authentification avec un token qu'elle recevra sur l'email qui est configuré dans l'onglet Général. Si je me connecte avec le compte de cette ressource, J'ai configuré sur une application de génération de code Microsoft Authenticator. Je vais sélectionner le code OTP. Comment j'ai configuré cette application Microsoft ou Google Authenticator C'est dans mon profil assistante démo vous avez l'option one time password option j'ai désactivé l'envoi du password euh, de l'OTP pardon sur euh, mon email et j'ai demandé la génération d'un QR code que je vais scanner avec mon application la génération du QR code vous demande d'intégrer le code généré automatiquement dans l'application au scan de, du QR code et de saisir votre mot de passe autotask. Je vais quitter le compte de l'assistante et revenir sur mon compte d'administration. Et nous allons aborder maintenant la notion relative au security level. Admin. Alors j'ai un raccourci ici sur ressources et users. Et je peux remonter d'un cran ensuite pour accéder au security level. Donc vous voyez que chacune des ressources se retrouve affectée à un security level. Il y a quelques security level euh, importants qu'il faut connaître. Tout d'abord le Security Level Full Access ne doit pas être utilisé pour aucune de vos ressources administrateurs ou collaborateurs dans votre organisation. Ce Security Level Full Access est réservé en backup pour le support côté autotask. Ensuite vous allez retrouver un Security Level qui s'appelle API User. Ce Security Level fourni par défaut dans l'application, c'est un security level de type système qui ne peut pas être désactivé. Vous pouvez configurer autant de ressources que vous le souhaitez avec le security level API User. Si vous devez configurer une nouvelle intégration à Autotask avec une application tiers, vous pouvez toujours faire une copie de ressources. Vous voyez que dans l'onglet Security, je vais hériter du Security Level API User et des options qui sont préconfigurées. Je vais sur ce compte API spécifiquement pouvoir générer un password que je vais affecter à ce compte. Et le compte API avec le niveau de Security API User vous donne accès à une petite interface de configuration. Avec un API tracking identifier. Trois options sont possibles. Vous n'en spécifiez aucun. Ou alors vous avez une application que vous souhaitez intégrer à votre Autotask et qui est présente dans la liste fournie ici. Auquel cas vous allez fournir l'intégrateur sur cette configuration-là, il faut savoir qu'une fois que la configuration de la ressource est validée, vous ne pouvez plus la modifier. Si vous réalisez un développement interne euh, propre à votre organisation pour vous interfacer à Autotask avec API, vous pouvez cocher Custom et vous aurez une génération d'un code spécifique d'intégrateur que vous allez pouvoir renseigner dans votre propre API. Donc point important, pour toute intégration d'applications tierces ou de développement interne, il vous faut impérativement une ressource spécifique dédiée avec le Security Level API User. Autre Security Level qu'il est intéressant de connaître, il s'agit du Security Level Dashboard User. Le Dashboard User Security Level n'est pas copiable. En revanche, il vous permet de créer des ressources Autotask associées à ce Security Level à concurrence maximum de 3, gratuites, ce qui vous permettra d'afficher des tableaux de bord sur différents écrans ou télé au sein de votre euh, entreprise. Les autres Security Level vous sont présentés ici. Alors vous avez des Security Levels que vous trouvez avec entre parenthèses système. Ils sont fournis par défaut au provisioning de votre application. Si vous cliquez sur le petit crayon, vous aurez le message indiquant que ces Security Levels ne sont pas personnalisables. La bonne pratique consiste donc à copier les Security Levels système en Security level que vous pourrez ensuite personnaliser. Comment choisir vos security level Certains security levels donnent accès à différents modules dans l'application. Pour ce faire, vous pouvez notamment vous référer à l'aide en ligne Dans le menu System Security Level, vous accédez ensuite à un tableau qui vous donne brièvement quels sont les Security Level système qui donnent accès à quel module de l'application. Nous aurons prochainement une seconde vidéo dédiée à la notion de co-management dans l'application Autotask qui est basée sur. Le security level co-manage, vous voyez, est relativement restreint puisqu'il n'y a pas accès ni au projet, ni au contrat, ni à la partie inventory qui est dédiée à la gestion de stock et aux achats, au module achat dans Autotask. Les security level team members ne donnent pas accès au contrat et ne donnent pas accès au projet. Les autres security level sont beaucoup plus complets, comme vous le voyez ici. Si je choisis par exemple Security Level Manager, je retrouve les menus auxquels j'ai accès dans l'application. Et vous voyez ensuite un certain nombre de menus dans lesquels vous allez pouvoir valider un certain nombre d'options, plus ou moins granulaires, allant d'aucune permission à toutes les permissions. Vous pouvez par exemple donner toutes les permissions ici, ou toutes les annuler. Et choisir celle que vous voudrez donner au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas parcourir dans cette vidéo l'ensemble de, des options de chacun des modules. Vous pouvez vous référer encore une fois à l'aide en ligne qui est relativement complète et qui vous donne de manière détaillée à quoi correspondent chacune des options. Si l'anglais est un peu délicat pour la lecture de l'aide en ligne, je vous recommande d'utiliser, dans Chrome, l'option de traduction des pages qui est relativement euh, performante. J'ai pu le constater chez un certain nombre des clients euh, pour lesquels j'ai réalisé euh, des implémentations Autotask. Donc euh, n'hésitez pas à utiliser ce mode de traduction et d'utilisation de l'aide en ligne. Le premier module vous donnera accès à la configuration des options sur les contrats. Ici sur les sociétés, avec les différents types de uh, customers possibles euh, dans l'application. Et ensuite plus ou moins de granularité sur les objets en visualisation, en création, en édition et en suppression. Vous retrouvez ensuite un certain nombre d'options dédiées à la gestion du CRM dans Autotask. Ici, vous allez retrouver les options sur la gestion de l'inventaire, du catalogue produit et des achats. Des options relatives à la gestion des projets. Est-ce que je peux visualiser tout, tout partie des types de projets et les permissions sur les tâches. Sur le service desk, vous allez retrouver quel type d'accès je donne en édition, en visualisation, en création et en suppression. Je reviendrai un peu sur les valeurs ici lors d'une deuxième vidéo qui vous présentera des niveaux de permissions relativement granulaires pour gérer. Euh, des permissions sur des équipes euh, diverses commerciales ou des équipes techniques ou pour cibler certains accès dédiés clients. Au niveau des tickets catégorie, vous pouvez éventuellement choisir parmi la liste des catégories qui sont disponibles une catégorie qui serait par exemple euh, « Demande » auquel cas toute ressource dans l'application associée à ce security level verrez l'ensemble des tickets dans le masque de formulaire Demande, bien que tous les tickets puissent être originellement créés dans toutes les catégories. Vous pouvez également restreindre et personnaliser l'accès à un certain nombre de catégories parmi toute la liste pour un utilisateur. Vous avez ensuite les options sur les timesheets, les accès au reporting d'un autotask. Donc il y a un certain nombre de rapports par défaut qui sont disponibles dans l'application. Par exemple ici, CRM report, Service Desk report. Mais vous avez aussi la possibilité ou pas de donner accès à la création de rapports, à la gestion de répertoires de rapports que vous créerez dans l'application la publication de rapport à un certain nombre de ressources, et la planification de rapport. La partie administrati administrative Autotask est très importante. donc C'est ici que vous allez éventuellement ne donner aucun accès à l'administration Autotask. Il peut être nécessaire, dans certains cas de figure, d'arbitrer euh, en laissant l'accès, par exemple, à Application White Features, éventuellement à la partie Service Desk, à certains collaborateurs puisque dans le module Service Desk vous retrouvez la gestion des types et sous-types que vous pouvez euh, déléguer à certains de vos collaborateurs de confiance pour enrichir l'application. De la même manière tous les modèles de tickets, les formes templates, euh, que ce soit de tickets, de tickets récurrents, de notes ou d'entrée de temps sont gérables dans Application White Features donc il peut être intéressant de déléguer un accès à une personne ou deux de confiance pour enrichir votre euh, application. Quelques options diverses et variées qu'il est important de connaître, notamment la possibilité de déléguer la gestion et la création de widgets et de dashboards à vos collaborateurs ou non la possibilité ou non de gérer les dashboards partagés, la possibilité d'offrir des widgets à d'autres ressources, et puis celle-ci est importante à décocher, rendre invisible l'accès à, la, à toutes les données de coût de l'application, notamment sur les ressources. Ici. Euh, donc, à configurer de manière appropriée, sur chacun de vos Security Levels. Le dernier module, si nous ne sommes pas sur un Security Level de type API, vous pouvez décocher cette option, puisqu'en fait ce sont essentiellement les Security Levels API User qui seront utilisés. Voilà je vous ai présenté euh, en quelques minutes l'essentiel euh, de la gestion des ressources et des permissions au travers des security levels dans Autotask. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo qui vous présentera euh, des niveaux de sécurité un peu plus élevés sur notamment un environnement en co-manager pour donner accès à vos clients à euh, l'application Autotask dans un périmètre que vous aurez retenu. A bientôt, au revoir.